Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons. S'il vous plaît, nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 138. Psaume chapitre 138. Psaume chapitre 138. Nous lisons la parole du Seigneur. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint Temple et je, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu es temps, ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Amen. Amen. Sois loué, tu as donné ta vie pour moi. En retour, nous te Donnez ta vie pour moi En retour, nous t'offrons Nos cœurs et nos vies Sois béni pour la parole Que tu me donnes Car en elle se trouve la vie dont j'ai besoin Alléluia Sois loué Tu as donné ta vie pour moi En retour Nous t'offrons nos cœurs Et nous Sur ma route Je ne Notre Dieu. Sois loué, sois béni pour ce privilège que nous avons toujours, Père, de pouvoir nous tenir là dans ta maison et de voir aussi ton peuple qui se rassemble aussi avec aussi de reconnaissance à ton endroit pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore en ce jour, Père. Nous sommes heureux pour nous écrire encore comme tes serviteurs dans les temps passés, comme David l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous voulons réellement nous retrouver là où tu es, mon bénémoine, Père Témissant. Parce que nous voyons comment le monde aujourd'hui est en train de pouvoir tourner, Père. Oh, que ton nom soit béni. Tu es la source de toute joie, mon béni, mon Père et De toute bonté, de l'allégresse, mon mon Père sans dieu Oh, si tu n'es pas sur la terre, où est-ce que nous serions aujourd'hui, Père. Nous te remercions de ce que tu vivant. Sois béni, Père. C'est une grande consolation de savoir que tu es vivant en notre Dieu. Tu conduis encore les choses qu'on veut avoir aujourd'hui encore, bénémoine. C'est par ta grâce que nous pouvons vivre encore en ce jour. Merci pour ta protection. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Merci pour ce que toi, tu fais pour nous, Père Dieu. Merci pour ce peuple qui s'attache à toi, bénémoine Père Dieu. Il s'accorde à ta ta parole à toi parce qu'il reconnaît que tu es la source de vie, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton sein, mon sauveur. Béni ton peuple qui est Assemblés à différents endroits, différents lieux, bénévole Père Tivisson, qui ce soir aussi est là, attaché aussi à pouvoir aussi entendre, oh Dieu, ta voix, toi Père parce que ce que nous voulons, ce que tu nous parles aussi, mon Soba, viens nous éclairer, nous conduire encore davantage, mon Seigneur. Merci pour chaque cantique qui a été chanté. Merci encore ceux qui ont été encore ce soir, mon Soba, quand nous avons ainsi prié, au nom de Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié, qu'il soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous le remercions encore du fin fond de notre cœur, de ce que nous, nous avons encore, ce moment où nous pouvons nous rassembler, où nous avons cette possibilité de pouvoir aussi nous voir les uns avec les autres. Et ceux aussi qui sont donc en connexion aussi dans différents endroits. Nous remercions aussi le Seigneur pour ce, cette grâce qu'il nous accorde aussi de ce que nous pouvons aussi atteindre ceux qui sont au loin et aussi avoir la communion aussi avec vous malgré la distance, mais le Seigneur nous a rapprochés par ce moyen d'Internet où nous pouvons réellement aussi avoir communion les uns avec les autres. Nous sommes heureux de ce qu'il nous accorde encore un jour. Et comme celui-ci où nous pouvons réellement aussi nous retrouver ensemble pour arriver à pouvoir chacun de nous même nous voir même de près et aussi apprécier aussi la présence de, de chacun. Selon la grâce que Dieu nous a accordée. Je sais que beaucoup de ceux qui sont aussi au loin attendent en fait, effectivement, pour savoir quest ce qui va se passer pour les réunions que nous devrions avoir, effectivement, pour la fin de l'année. Par la grâce de Dieu, nous aurons des réunions, effectivement. Nous prions que le Seigneur nous donne la possibilité de pouvoir, effectivement, aussi apprécier pour le temps, pour les heures, comme vous le savez. Nous aimons souvent nous retrouver ensemble et nous laisser transporter effectivement aussi dans l'esprit et dans la parole de Dieu, enfin, que le Seigneur ait la préminence en toutes choses. Et, mais comme vous pouvez remarquer que le gouvernement met effectivement aussi des barrières à gauche et à droite pour le temps. Nous devons donc courir après le temps et nous devons toujours faire vite, vite, effectivement aussi. Et quand même, nous voulons prier beaucoup, nous voulons chanter beaucoup. Ça devient très difficile, mais nous voulons remercier le Seigneur pour toutes choses, effectivement, et que nous prions qu'il puisse nous accorder encore des moments où nous pouvons nous laisser encore davantage dans l'allégresse pour qu'il puisse réellement aussi nous conduire dans sa parole, effectivement, aussi. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur puisse toujours avoir le contrôle, même si nous n'avons pas beaucoup plus de temps, mais le peu de temps qu'on peut arriver à pouvoir avoir, nous voulons davantage le mettre à profit de notre Dieu. C'est là aussi que nous comprenons que, les temps sur la terre commencent à tirer effectivement aussi à sa fin et que nous voulons aussi nous préparer à ce que nous puissions réellement aussi être prêts pour ce jour-là. Car nous savons que ce que le Seigneur, notre Dieu, a annoncé dans sa parole, ce sont des paroles qui sont vraies et certaines et ses promesses sont aussi certaines et le Seigneur tient réellement aussi à, à ses promesses. Nous ne devons jamais oublier qui nous sommes et ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui arriver à pouvoir apprécier la valeur de ce notre Dieu, effectivement, de la valeur de, de sa parole et aussi de, de son action. Parce que nous n'étions pas un peuple, mais il a fait de nous un peuple aujourd'hui. Nous étions entre ceux-là qui voltigeaient à gauche et à droite, mais il nous a rassemblés pour que nous puissions être ramenés à lui, afin qu'il soit notre seul berger. Nous avons besoin de lui parce qu'il a dit que je suis le bon berger. Il est le seul bon berger. Et c'est lui aussi qui est, celui qui conduit son troupeau à lui, comme il a dit que je le ferai sortir, je les appellerai par leur nom. Et là, nous avons donc ce privilège de savoir que celui qui nous a appelés et c'est celui qui nous connaît aussi et, et qu'effectivement que il, est, il est vraiment jaloux, c'est Dieu qui nous a appelés. Et, il ne veut pas que nous puissions appartenir à quelqu'un d'autre. Il a dit lui-même, dans Exode chapitre 20, dit, mais je suis un Dieu jaloux. Et il est jaloux parce que il aime ce qui est à lui effectivement et il veut en avoir effectivement aussi la possession puisque il nous a racheté à un grand prix. Il a payé cela effectivement lui-même parce que il est venu pour pouvoir payer notre rachat de manière à ce que nous lui appartenons. Ainsi donc, personne ne peut revendiquer ce qui est à lui. Voilà pourquoi c'est Dieu aime aussi prouver que celui-ci est à moi, il m'appartient, alors il met son cachet, il met son saut, effectivement. Enfin, que partout où il passera, effectivement, qu'on puisse voir qu'il appartient à un peuple, appartient à un Dieu comme il en a mis, effectivement, aussi dans la relation qu'il a eu avec le peuple d'Israël. Il leur avait donner effectivement des instructions en disant que d'abord Abraham effectivement que je serai ton Dieu et le Dieu de ta possession après toi effectivement donc voici donc le signe de l'alliance effectivement que j'établis entre vous et moi en sorte que je sois donc votre Dieu donc tout mal parmi vous donc sera donc circoncis et quand ce peuple passait parmi d'autres peuples on savait que ce peuple était différent à cause du signe de la circoncision. Les gens voyaient qu'ils avaient fait une alliance avec leur propre Dieu. C'est pourquoi on savait que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étaient réellement un dieu tout-puissant. Comme cette enfin, prostituée, effectivement, vous voyez, celle qui était donc là, là où c'était à Jéricho, effectivement, Lorsque les, les, les, les espions sont entrés, effectivement, à cela, et Rab, donc vous connaissez Rab, et qui les a reçus, effectivement, et elle, elle a eu à pouvoir dire, Oh, nous avons appris ce que votre Dieu a fait, et la terreur de ce que votre Dieu est, nous a saisi jusqu'aujourd'hui, jusqu'à cet endroit où nous sommes. Parce que les gens comprenaient qu'effectivement, que ce peuple-là, leur Dieu était un Dieu tout-puissant. C'est pour ça que d'ailleurs, hein, bah, Balak tremblait effectivement lorsqu'il voyait ce peuple avancer, alors il s'est dit, mais s'ils si passent par ici, ils vont tout ramasser, parce que les dieux qui est avec eux et les dieux tout-puissants. Il invita donc Balaam à venir maintenant pour maudire le peuple d'Israël, effectivement. Et Balak qui vient aussi, qui il voulait effectivement le faire, mais Dieu qui protège, qui contrôle, qui soutient, c'est vrai, mon frère Massa. Nous sauvons, et il a dit aussi que toute arme forgée contre toi sera donc sans effet. Quand les gens vous maudissent, Dieu transforme la bénédiction en bénédiction. Il veille effectivement sur ce qui est à lui. Notre désir simplement doit être sûr et certain de pouvoir l'avoir. Et surtout de pouvoir l'aimer et nous accrocher à lui effectivement aussi. Et voilà qu'ils ont fait tous les efforts effectivement. Et puis Balaam qui dit, mais comment pourrais-je maudire ce que Dieu a béni parce que c'était un peuple qui marchait selon la volonté de Dieu, la voie que Dieu a choisie, effectivement, les déserts. Il devait y passer parce que c'était aussi, là aussi, l'instruction que Dieu, notre Seigneur, nous a eu à pouvoir vouloir qu'il puisse donc passer parce que il pouvait sortir de l'Égypte et rentrer dans la terre promise. Il a dit non, il faut d'abord qu'il passe par ces détours, afin que tous ceux qui étaient de l'Égypte, à l'intérieur. Parce que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, certainement physiquement, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils avaient encore cela aussi. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, a plus de sagesse que nous pouvons avoir la sagesse. Donc, quand il agit, effectivement, dans la vie d'un homme qu'il a appelé, effectivement, d'une femme aussi qu'il a choisi, effectivement, il a sa particularité de pouvoir faire les choses. Il sait par quel cheminement nous sommes passés dans notre vie, effectivement. Il sait aussi les moyens par lesquels il peut réellement aussi travailler dans chacun pour que nous puissions, parce que l'objectif, c'est que nous puissions refléter le Seigneur. Et parce que ce qu'il veut, c'est que, comme il a dit, que faisons donc l'homme à notre image, selon donc notre ressemblance. Et nous, nous avons aussi appris aussi qu'effectivement, que ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à, à l'image de son fils. Et effectivement, donc, Dieu travaille. Il a, il a plu au Seigneur de pouvoir utiliser le moyen qu'il a trouvé le meilleur pour pouvoir y arriver, pouvoir... Nous amener effectivement dans cette position, ce n'est une autre manière que de pouvoir faire que c'est par sa parole. C'est pour ça que qu'on dit que Dieu fait donc toutes choses par sa parole. C'est ainsi que quand nous avons sa parole, nous sommes sûrs et certains que peu importe qu'il neige, qu'il puisse vanter à gauche et à droite, nous atteindrons le but. C'est pour ça que nous devons veiller à ce que ça soit simplement simplement et certainement la parole de Dieu que nous avons emmagasinée, que nous avons reçue en nous et que moi parce que si c'est la parole de Dieu comme nous l'avons souvent entendu, nous réalisons que <coughs> le Seigneur a dit qu'il veille sur sa parole, c'est la grâce que nous avons, et si nous l'avons, c'est sûr et certain qu'il veille, et s'il veille, c'est pour aussi que ça puisse aussi produire c'est donc pour lequel Dieu l'a envoyé. Donc quand toi tu reçois cette parole, ça semble comme si rien ne s'est fait au-dedans de toi, mais c'est comme la sémence, hein? lorsqu'elle est sémée, il faut le temps. L'important, c'est qu'on soit sûr que la semence a les germes de vie en elle. Alors, si on est là-dedans, on l'a mis là sur la terre, on doit être tranquille. Les jours peuvent passer, on ne voit rien, mais on sait qu'en dessous, hein, ça travaille, mon frère et ma soeur. Et c'est pour ça que nous, nous avons le désir de ce que lui-même, le Seigneur, puisse réellement aussi agir. Dans l'Epsomme, il sait, regardez comment, euh, le, ici, il nous fait pas au verset 4, il dit « Mais tout le roi de la terre te loueront. » « Ô éternel, en entendant les paroles de ta bouche. » Parce que lui ne peut pas exprimer autre chose que, que la vérité en fait. Et comme il est dit effectivement dans les saintes Écritures, sanctifiez par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous réalisons combien notre Dieu est, est tellement si important pour nous en tant que peuple de Dieu, effectivement aussi, parce que nous savons que la parole, c'est lui, et si c'est lui, effectivement, qui s'exprime, c'est sûr et certain que nous atteindrons donc le but, et l'objectif pour lequel Dieu nous a. Nous l'avons vu dimanche, effectivement, nous l'avons eu à pouvoir le lire, effectivement, et en rapport avec la lumière, effectivement. Effectivement, aussi, comme il a dit lui-même, que lève-toi et sois éclairé, car ta, ta lumière à toi arrive. Et, et les monde mots Effectivement, les hommes peuvent pas dans l'obscurité, mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Donc on voit effectivement que dans, même dans les ténèbres, effectivement, il y a une action qui se passe en réalité. Et, et nous avons eu à pouvoir projeter effectivement aussi le, le chandelier ici, pour que nous puissions comprendre en réalité aussi, parce que certainement quand on nous parle que nous sommes la lumière, on, on dit « Alléluia », nous le savons certainement, c'est vrai. Mais est-ce que nous réalisons effectivement ce que cela... Et, effectivement, l'impact que cela doit, effectivement, aussi avoir dans notre vie et dans notre marche aussi avec le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, effectivement, que « Je suis la lumière du monde », comme il l'a récité tout à l'heure, effectivement. Et puis, il, il, il, il nous l'a aussi dit, effectivement, ça c'est dans Matthieu au chapitre 5, où il ne fait pas, effectivement, que « Vous êtes donc la, la lumière du monde ». Et par là aussi, il nous compare aussi à, à quelque chose de très important que vous savez, « Vous êtes aussi les sel de la terre ». Un peu plus bas, il dit effectivement que, mais si, si, le sel perd sa saveur, mais avec quoi allons-nous encore la richezonie pour qu'il puisse avoir cette saveur Elle ne sert à rien, elle n'est plus salée. Parce que quand on prend du sel, vous voyez comment quand vous mangez du sel, vous courez toujours à pouvoir avoir soif ça veut dire que Dieu, quand il donne en fait aussi des exemples comme ceci, il y a toujours quelque chose qui est très important, qui doit attirer aussi notre attention. Donc en utilisant même des choses naturelles, il fait des choses spirituelles, effectivement. D'abord avec la lumière et puis il nous ramène effectivement aussi avec le, le sel en réalité aussi. Donc nous comprenons que le sel, quand on, on prend du sel eh ben ça donne effectivement le désir de pouvoir faire quelque chose c'est-à-dire que ça produit quelque chose comme la soif à l'intérieur et, et ça, ça te pousse à pouvoir courir à quelque chose c'est-à-dire que à l'eau, de suite effectivement parce que ton corps commence à réclamer quelque chose, ça donne soif en fait, le désir de pouvoir arriver à pouvoir, pouvoir faire cela ainsi de suite donc c'est quand même fortement merveilleux et glorieux de pouvoir voir que le Seigneur, notre Dieu, ne peut jamais se tromper. Il a une sagesse profonde, vous dites, mais il ne fait que nous dire ça. Il a une sagesse tellement profonde, mon frère et soeur, mon frère et ma soeur, c'est que parfois que la pensée de l'homme ne peut pas arriver à pouvoir saisir. Mais c'est pour ça que l'Écriture dit, mais ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme que tu ne pourras pas y voir, mais que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, nous a donc révélé. Donc, il nous donne effectivement la, la compréhension de ce chose, effectivement. Vous vous rendez compte que le Seigneur Dieu du ciel, il dit, lui, qu'il est la lumière du monde. Et puis, il nous parle, nous, en nous faisant comprendre que nous aussi, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Vous, vous voyez comment, mais il est, il est tellement merveilleux et, et glorieux dans sa façon de pouvoir faire les choses. Or, nous savons que celle la lumière, ça signifie que c'est Dieu lui-même. Il est la seule lumière qui éclaire, il est la seule lumière qui donne la vie. Et c'est vrai cela. Vous prenez une plante, vous mettez tout le temps dans le noir, ça va avoir des problèmes. Mais quand elle sort effectivement la lumière au soleil, alors là, elle vit en fait. Et c'est lui-même qui est donc la, la source de, de vie en fait. Toute vie vient donc de lui. Et, et, et, sans lui, rien ne pouvait donc exister. Donc, donc et, et nous comprenons que euh, tout ce qui existe et qui doit exister ne peut donc venir. que Personne ne peut créer la vie, personne ne peut donner la vie en fait. Et il n'y a que le Seigneur, notre Dieu, lui seul, qui donne donc la vie. Dieu donc est lumière. Et puis il nous dit à nous que, vous êtes donc la lumière du monde. Mais quelle, quelle parole reconfortante, merveilleuse, glorieusement fait. Et là aussi, il nous propulse encore plus loin en disant que vous, vous êtes un, un, un, un sacerdoce royal, une race bénie, élue et, et, et, et aussi mis à part, en fait. C'est-à-dire qu'il nous montre la particularité que nous avons, même étant dans un monde comme ceci, en réalité. Nous faisons donc comme le Seigneur pouvait le dire quand il a regardé Job dans son temps. Il dit à Satan oh, As-tu remarqué, mon serviteur Job Que sur la terre, même si tout était sombre et tout ça, mais il y en avait un auquel Dieu pouvait. C'est réjouir, effectivement, il dit, avec beaucoup de joie, il dit, parce que mon frère et ma soeur, peu importe les temps ou l'âge, Dieu aura toujours quelqu'un. Oh, frère, il peut éteindre tout, mais Dieu y aura toujours quelqu'un. C'est pour ça que c'est nous qui sommes appelés à supplier Dieu. A lui imploré Seigneur, donne-nous des jours heureux, donne-nous des temps pour pouvoir nous trouver dans ta maison, pour pouvoir te prier. Nous avons besoin, nous avons besoin. Ne faites fait jamais quelque chose qui concerne Dieu avec nos chalances, comme si nous étions tellement si précieux, comme si ce que nous faisons pour Dieu, c'était tellement grand pour nous, à nos yeux que c'est important. Parce que si je ne le fais pas, ne pensez jamais comme cela. Parce que quand tu te penses que tu, tu penses que tu es tellement important que si toi, si toi, tu si toi. En fait, Dieu a quelqu'un qui est là, mais que tu ne vois pas en fait. Et oui, qui ne fait pas de bruit. Mm -hmm. Auquel <rire> il pouvait se, se refaire. Vous remarquerez très bien que, vous savez, c'est toujours en fait, comme il dit, qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. L'arbre ne fait pas beaucoup de, de bruit pour pouvoir porter de fruits. Non, non, non. Et les vents passent, les feuilles sont là, mais petit à petit, progressivement dans le silence. Et puis on voit effectivement que quand on regarde, oh, on ne s'en pas compte, effectivement, on est passé, et puis quand on revient, on dit, oh, mais c'était donc cet arbre, c'était donc, donc un, un pommier. Je ne t'ai pas rendu compte Parce que tu as vu les fruits qui sont là, effectivement, dans ce pommier. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ce n'est pas celui qui aboie beaucoup qui parle beaucoup et qui fait effectivement qu'on puisse le remarquer dans ces six-là qui est quelqu'un en fait auquel Dieu peut arriver à pouvoir poser ses yeux dessus. Non C'est peut-être quelqu'un là auquel vous ne faites même pas attention. Les frères qui sont assis à côté de vous, même la sœur là qui est à côté de vous, que vous, vous avez tendance à ne pas penser peut-être une autre pensée, peut-être cette sœur, là, peut-être ces frères là. Le problème, c'est que nous regardons toujours très mal en fait des choses. Bref, oh, oh, oh. il faut qu'on qu regarde de la bonne manière, qu'on regarde de la manière dont Dieu veut que nous puissions regarder. Pour l'amour de Dieu, j'ai toujours eu à pouvoir vous le répéter ici, frère. Ne soyez pas des pharisiens. Ce n'est pas nécessaire. Ils aiment toujours être vus comme étant des gens très spirituels, qu'on voit leur façon d'être effectivement. Et puis bon, ils aiment toujours le, le premier place dans les endroits. Ils aiment toujours qu'on les salue comme des rabbis, rabbis. C'est écrit, donc, ce que je dis, c'est la Bible. Et quand ils font des prières, ils te font des kilomètres de prières. Mais quand le Seigneur le regarde, il dit Ne les ressemblez pas, il dit, il dit Mais ce sont des sépulcres blanchis. Au dehors, ils sont, mais au-dedans, pleins de rapines. Et c'est ça que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions vraiment arriver à pouvoir comprendre, nous l'avons parlé, c'était la fois passée, quelle est vraiment la volonté de Dieu. Nous le disons, frères et sœurs, disons, oh frère, alléluia, nous connaissons, nous comprenons. Mais en fait, on ne sait jamais apporté, s'arrêter à pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu soit béni, alléluia. La volonté du Seigneur, ce que nous soyons de l'épouse, nous partons pour l'épouse, nous partons pour l'enlèvement. Mais en fait, mais avant que l'enlèvement puisse arriver, à avoir lieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, aujourd'hui L'enlèvement, c'est vrai, c'est la finalité, mais, mais pour ton aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu pour toi Qu'est-ce qu que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui, demain et après-demain Qu'est-ce qu'il attend de toi c'est cela que nous comprenons et je reviens un peu vers euh, les tableaux euh, qui est derrière que, que vous, vous ne voyez rien mais il pourra descendre tout à l'heure quand nous avons remarqué effectivement sur le, le chandelier je reviens là-dessus parce que je voudrais que vous puissiez comprendre quand même quelque chose parce que nous avons toujours un problème et que je suis toujours là avec les temps quand vous regardez c'est vraiment Très important, mon frère et ma soeur, de réaliser ce que c'est Dieu veut faire avec nous et ce qu'il est en train, en train de faire avec nous aujourd'hui. Pas que dans les temps à venir, mais aujourd'hui en fait. C'est que vous et moi, nous faisons notre histoire. Donc c'est aussi chaque jour que l'histoire aussi, s'inscrit aussi. Donc, vous n'avez pas vécu seulement, et que vous allez vivre seulement dans le futur, mais vous vivez déjà aujourd'hui. Donc, chaque chose que vous, vous faites, effectivement, vous savez, ça a un impact pour demain. ce que vous êtes aujourd'hui, ça a un impact pour demain, mm -hmm. ça, impact pour, pour demain aussi. C'est pour ça que nous devons d'abord savoir ce que nous faisons pour notre aujourd'hui. Pour que demain aussi, les choses, parce que le Seigneur l'a dit, hein, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est Dieu qui s'occupe effectivement de cela. Mais aujourd'hui, à moi, ce que je dois arriver à pouvoir faire va impacter effectivement la suite. Nous disons, Dieu est vraiment lumière. Et il nous le dit aussi encore, répété encore, quelle grâce que, vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous comprenons, effectivement, ce que c'est que la lumière. Et quand nous regardons donc le chandelier, si mon frère l'ami, nous regardons le chandeliers qui est derrière moi ici. Ces chandeliers représente effectivement les sept âges de l'Église. Vous le savez très bien, parce que nous en avons souvent parlé ici. Bon, vous remarquerez une chose qui est effectivement que, quand on montre cette lumière que nous voyons effectivement dans différentes périodes ici, des passages effectivement, à cet moment au début la partie de la lumière était encore beaucoup plus grande si vous pouvez voir comme ça je me crée, beaucoup plus grande et puis en suivant aussi ça diminue. mais il y a une autre partie qui est toujours aussi noire, vous voyez la, la partie noirceur là elle monte de plus en plus c'est pour ça qu'on dit que dans Aïe 60 effectivement que les ténèbres couvrent la terre effectivement aussi et le peuple marche dans l'obscurité. Mais sur toi, donc, hein, la lumière du Seigneur s'élève et sa gloire apparaît sur toi. Maintenant, regardez une chose, mon frère. Ça veut dire que nous, ce que nous voyons là, je vais être courant, bref, et puis j'ai une question que je dois aller répondre ici aussi. C'est si donc, ce que nous voyons là, c'est c'est là. La parole de Dieu en fait qui, qui, qui avait donc son impact pendant ce moment, parce que c'est là l'âge de Fès. Vous vous souvenez C'est là qu'il y avait cette, cette puissance, effectivement, avec l'apôtre Paul qui prêchait la parole de Dieu. Ici là, nous voyons maintenant, c'est ce qu'on appelle effectivement aussi la couche qui vient à là, c'est ce que nous avons parlé la fois passée. Je crois que vous voyez, la fois passée avec euh, les Nicolaïsmes qui a commencé à pouvoir avancer. Parce que, parce que je, je vais lire, c'est écrit. Hein. Euh, euh, ça, c'est. Après chapitre 3, y, y, chapitre 2, pardon, il dit. C'est ici. Voilà. Y -y. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est c'est que c'est verset 6, il dit « Tu as pourtant ceci, ce que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je déteste aussi ». Donc en fait, ce sont des.. des à l'époque, évidemment, ce sont ceux-là que vous voyez la couche Jésus, qui ne euh, voulaient pas effectivement les Saint-Esprit qui puissent prendre le contrôle, parce que ça les, la parole qui est donc prêchée hier. Et, et que vous savez que c'était pendant cette période qu'effectivement, que la puissance de Dieu, la parole de Dieu était prêchée dans sa force, dans sa puissance, par cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, et puis les suivants. Mais ce que je voudrais que vous puissiez réaliser, c'est ceci. Puisque là, c'est la parole de Dieu ici que vous voyez. Et chaque fois que vous voyez, parce que tout ça, ça c'est les mensonges qui viennent. Hein? Et ceci est, est la parole de Dieu, que nous appelons la lumière. Maintenant, je voudrais que vous puissiez comprendre. Ceci est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu réellement a eu à pouvoir faire <coughs> Ce qui veut dire que, comme nous l'avons entendu, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est vrai, non Dans le livre de Psaume 119. Vous vous souvenez, nous l'avons lu. Mais regardez maintenant, frère. il a dit que je suis la lumière du monde. C'est ce qu'il a dit, hein Et qu'il a dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Ce que vous voyez ici, ce sont des élus, des fils et des filles de Dieu, qui dans leur âge... Ont émis effectivement la lumière qui leur était destinée. Donc la lumière vient. Quand tu crois à la lumière, tu deviens aussi lumière. S'il vous plaît, regardez frère. Ça veut dire que tous ces gens ici, tous ces gens ici étaient dans les ténèbres. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient arriver à pouvoir voir la lumière mais c'est par le peuple de Dieu qui vivait dans cet âge-là. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que chaque fils et fille de Dieu est identifié à la parole de son temps. Donc, toi, mon frère, tu es appelé, toi, ma soeur aussi appelé à être la lumière. Mais si toi, tu deviens ténèbre. Vous savez ce que c'est que la lumière, mon frère la Bible nous dit ceci que dans la parole de Dieu était la vie et la vie en question était la lumière des hommes ça veut dire que c'est ce que la parole de Dieu produit parce que la vie que on, on, vous touchez pas la vie mais vous la voyez manifester n'est-ce pas Parce que hein, ce qui se passe à l'extérieur de l'arbre, par exemple, vous prenez cela Oui, mais parce que quand il y a la vie dans, dans le premier, vous allez voir quand même qu'il y aura des fruits qui vont sortir. Vous suivez C'est ça. Ça veut dire que si vous... C'est pour ça que vous voyez que la Bible dit toujours, donc dans les Saintes Écritures, après que les messagers donnaient le message, et à la fin on dit toujours, ah, c'est lui qui vaincra qui vaincra parce que c'est toujours la lumière qui peut vaincre les ténèbres pour que tu puisses vaincre il faut que parce que la, les ténèbres ne pourront jamais vaincre la lumière c'est pas possible les ténèbres fuiront toujours c'est pour ça les bébés et c'est de couvrir effectivement il y aura toujours la lumière même s'il y en a une personne ou deux c'est toujours la lumière, les ténèbres, parce que le monde saura qu'il y a un fils de Dieu, qu'il y a une fille de Dieu, par la vie que toi, tu mènes en rapport avec la parole de Dieu. Ah oui, messieurs, oui, madame. C'est ce que Dieu a toujours, c'est pour ça, que nous pouvons toujours à comprendre ce que frères et sœurs, que vous l'aimiez et que vous ne voulez pas l'aimer, que vous ne voulez pas chanter, que vous ne voulez pas les servir, vous ne voulez pas vous accorder, vous soumettre à l'évangile. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est votre problème. Il y aura toujours un frère ou une soeur qui va l'aimer, qui va écouter sa parole, qui va croire la parole comme étant son absolu et qui va servir son Dieu dans les temps dans lesquels il va se trouver. Parce qu'il y aura toujours la lumière. Comme Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la lumière ne pourra jamais s'éteindre. C'est pour ça qu'il est au milieu de sept chandeliers d'or. Mon frère et ma soeur, il n'a pas été appelé à voir dans les citations, mais à vivre l'Évangile, frère, à vivre la porte, Parce que Dieu veut quoi Mais ça, c'est la manifestation des enfants de Dieu dans leur temps. Bien sûr que oui. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Oui, Dieu veut que. C'est pas pour, pas pour rien que souvent cet homme de Dieu parle avec que l'épouse-parole. L'épouse-parole. Elle est identifiée à la parole. Pas, oh frère, non, non, non, non, non, non, Ton auditeur t'a dit, mais les saintes écritures... doivent. Il dit, mais j'ai écrit, j'écrirai mes paroles dans l'or. Il n'y aura plus comme nous l'avons Parce que nous écoutons la parole de Dieu, ne faisons pas attention, frère. C'est pour ça que nous n'avançons pas. Il n'y aura plus, et je dois faire ça parce que la Bible dit, non, tu ne dois pas faire ça parce que la Bible dit. Tu fais ça parce que ça fait partie de toi. C'est correct parce que les saints frères et sœurs, nous étions chardelles. maintenant on est né de Dieu, on est spirituel. Et si on est de Dieu, on est la parole de Dieu quand même. Et vous n'avez jamais remarqué, frères et sœurs, dans les scènes d'écriture, je veux dire, on m'étant pas Dans les livres de, je crois c'est un Timothée, non, un Corinthien, je pense, oui. Chapitre 2, quelque part, effectivement, aussi. Nous allons les lire, rapidement, regardez bien. Un Corinthien, chapitre 2, je pense que c'est cela. Un Corinthien au chapitre 2, oui, c'est là. Il nous dit une chose. Et ce que vous voyez ici dans l'âge de la Odyssée, n'oubliez pas ce que vous voyez là ici. N'oubliez pas, c'est vous en fait. Amen. Oui, c'est 100% la vérité. L'âge de la Odyssée. Vous avez je vais dire tout un côté. Vous vous souvenez que nous avons entendu ici que nous sommes liés avec Israël Ah oui, aussi longtemps que la lumière est encore ici, Israël n'est pas dans la lumière. Vous comprenez c'est pour ça que Satan ne peut rien faire. On peut prendre des mesures comme on prend ici aussi longtemps que toi, nous sommes sur la terre. On aura encore le temps de prier, de nous rassembler. Oui, frères. Ils avaient dit, oh, jusqu'au 15 janvier, 15 janvier, on ne va plus revenir sous des mesures. Une personne ou deux personnes dans la zone. Avec les J'avais des techniciens ici. Mais nous avons. Seigneur, tu connais. Seigneur, tu es Dieu. Quand tout attente, il dit, bon, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, on ouvre les églises c'est pour ça que vous êtes là amen. ah oui messieurs c'est une puissance ça amen, amen. voilà pourquoi vous comprenez pas frère toutes les mesures qu'on est en de bois chez mais c'est contre vous parce que Satan tremblait. Tous les choses du le monde ésotérique effectivement, avec tous les Pourquoi Quand vous chantiez, quand vous priez, quand le peuple. Regardez bien, partout on prie Dieu, on chante. C'était des cantiques, c'était des louanges, effectivement. Mais les démons ne peuvent, peuvent pas rester tranquilles. Il a fallu qu'on puisse museler la bouche des gens. Ah mais oui, frère, mais frère ouvrez vos yeux. La première mes yeux sont dit, ah les églises ont fermé, les églises. Mais qu quelles églises ont fait Est-ce que vous comprenez Parce que quand nous prions Dieu. Ça fait trembler l'enfer. C'est parce que vous n'appréciez pas ce que vous êtes. C'est pour ça que Satan, se jour, de nous, en fait, évidemment, nous, frères et ma sœur, nous ne pouvons pas être des malheureux. Ça, c'est 100% vrai. Frère, il n'y a, a aucune chose dans ce monde. On peut dire Seigneur, moi, je n'ai pas. Non, nous, nous avons tout pleinement en lui. Mariage, l'argent, voiture, maison et tout ce que vous pouvez désirer. Mais c'est parce qu'en fait, nous n'arrivons pas à être dans la valeur dans laquelle nous pouvons et considérer, mais c'est vrai, frère, parce que dites-moi, forêt, c'est pour ça que l'apôtre, mon Dieu d'amour les temps, c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit une chose, que parfois on n'a pas prêté attention, il dit, mais si vraiment Dieu est pour nous, alors, parce qu'il pose des élus de qui condamnera Écoutez bien, les élus de Dieu. Bien plus, c'est Dieu qui... Donc, je lui appartiens à lui. Est-ce que vous comprenez Mais, qui va me condamner Toi, tu vas me condamner. En enfin, fait, celui qui condamne, c'est lui. Est-ce que vous comprenez c'est lui qui condamne. Mais lisons d'abord cela pour que nous puissions peut-être comprendre un peu, en fait que nous sachions quelle position nous avons. Et nous avons pensé, lire ça, Corinthiens cor chapitre 2, hein. Bon, hmm, et je veux revenir là-dessus, mais juste rapidement. Et, nous courons après, après, les temps aussi. Alors, dans, dans le Romain au chapitre 8, regardez bien. Romain au chapitre 8, ici, il nous dit cela, Romain au chapitre 8, il nous dit cela, nous dit, là. Ah, ah, ah. À partir du verset 28, il nous dit ceci d'abord. Oh, oh, oh. J'ai lu ce que nous lisons souvent. Hein? Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Moi j'aime beaucoup ça. Quand j'ai même un problème, un souci qui me passe ou une, une situation difficile qui vient m'abattre, je recours là. Que Dieu te bénisse, moi. C'est aussi ma consolation. J'ai dit, oh Seigneur, soutiens-moi. Quand j'ai dit, ça dit, gloire à Dieu. Ça fait mal, ça fait pleurer, ça fait souffrir. Je dis, et puis quand j'ai dit, ça dit, merci d'avoir pensé à moi. Il dit donc, donc, donc toutes choses. dit, même les douleurs que je ressens, même les difficultés dans lesquelles je peux me trouver, concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon. Vous avez été appelé selon les dessins de Dieu. Et puis il dit, car ceux qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Ça ne peut pas rater. Et puis il dit, en que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Bon, c'est vrai que c'est dans votre version, je préfère toujours votre version pour qu'on soit la même musique, non. Enfin bon, c'est la même chose ou il y a une différence, hein? Voilà, voilà, pardonnez-moi, je vais vite recourir un peu ici. Et euh, je vais être bref aussi. Voilà, voilà, voilà. Nous étions au verset, Romain 8, oui, verset euh, combien Verset 29, verset 29, c'est ça, hein Voilà, voilà, donc verset 29, il nous dit, alors il dit, oui, oui, oui, car ceux qu'il a connu d'avance les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestiné, donc là, là, là, il les a aussi appelés, donc il n'y a pas eu de hasard, et ceux qui l'a appelé, ils l'ont aussi justifié Ceux qui l'a justifié, ils l'ont aussi glorifié Maintenant écoutez bien Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Parce que toi tu n'as rien fait, c'est lui qui a fait Qui t'a appelé, c'est lui Qui t'a prédestiné, c'est bien lui Qui t'a justifié, c'est bien lui Vous comprenez ça Et puis il dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Maintenant, si Dieu est pour nous mon frère si Dieu ici. Bah, est ici, pas c'est Dieu qui condamne, c'est Dieu qui, qui détruit. Si Dieu est pour nous, et puis on nous dit, mais qui sera contre nous? Même les démons, mon frère, qu'est-ce qu'il va nous faire? Amen. Si les dieux du ciel ici est pour nous et avec nous, qui sera contre nous? Même si le monde s'élève effectivement, frère et soeur, écoutez d'abord, il est très bien. Il dit qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il a fait quelque chose comme ça. Maintenant, écoutez bien, il dit, mais... Comment, comment Ne donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Après avoir fait ça ainsi, et Dieu va nous priver cela. Et puis, il continue en disant, verset suivant dit, Qui accusera les élus de Dieu Vous suivez On répond aussi, Mais c'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, pour toi et moi, il intercède. Donc, même si Satan s'élève pour dire, il a fait, il a fait, on l'a trouvé en train de pouvoir faire, le Seigneur intercède pour toi. Amen. Mon frères et ma soeur, en fait, c'est pour que toi et moi, nous comprenions, nous réalisons la position que Dieu nous a placée. Ce n'est pas une position de mendiant. Non, non, non, non, non, non. Il nous dit bien que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que si je manque de lui dans la maison, je n'ai qu'à prier. Il va toucher les cœurs d'un frère ou d'une sœur. Il est situé à la maison, il sent que ça commence à bouger chez lui. Qu'est-ce qu'il y a Ah, Christian qui est là-bas, il me dit, -moi, dit -moi. Ah, écoute, écoute, Elisabeth, lève-toi. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a il est... Non, non, lève-toi, ça travaille là-bas. Prends, on va aller au magasin. Mais au magasin, il est 23 h avant, minuit, couvre-feu. Il dit, mais viens, on va aller au magasin. dit, mais pourquoi au magasin, il n'y a, a pas de clients. Il dit, viens Qu'est-ce qu'il y a avec... Ah, Elisabeth, tu fais comme... Mmh. Tu m'as réveillé, je dis, mais viens Elisabeth. Christian, ne dort pas. Pourquoi Parce que les dieux de Christian, qui est ton dieu, travaillent avec Christian. Enfin, pardonne-moi pour les noms, hein. Merci beaucoup. Mmh. Mais qu'est-ce que je veux dire, mais... Tu vois la, la bouteille, la grande bouteille d'huile d'olive, là Ah oui, voilà, Prends-la un peu. Et puis, tu vois, à côté, là, il un peu de poisson. Prends un peu de carton de poisson. Oh. Mais quand il y a une commande de la nuit, eh bien oui, il a une commande de la nuit. <rire> eh oui, mais c'est vrai, frère, ça. Et on va où Ah ben, on va chez la sœur Bambino. Oh, sœur Bambino est appelé. Non, mais j'ai sens, allons-y. Pendant ce temps, la sœur Bambino était à genoux du Seigneur, pour demain, les enfants, non, Dieu est bon. Il entend la porte de gring, grand grin. grand. On sent ce qui, ah, ah c'est vrai, eh, ah bonjour qu'est-ce qu'il y a ah non, je ne sais pas non plus je ne sais pas beaucoup pourquoi je ne sais pas non plus mais j'ai senti seulement que, voilà ce que j'ai senti Bidou d'huile. Alléluia, gloire à Dieu, mais pourquoi mais j'ai prié pour ça oui mon frère oui ma soeur et je suis sûr et certain que Dieu a déjà fait dans votre vie Amen les dieux que nous servons C'est Dieu qui est le vôtre là, Mon frère et ma soeur Il va pouvoir dans tout le moindre détail C'est sûr et certain, frère et soeur C'est pas possible qu'il te prenne et qu'il t'abandonne un chemin Regardez, pas par même de lui Vous vous souvenez, n'est-ce pas, non La, la, la, la veuble s'arrêta. je pense à cela Dieu est grand Dieu se souvient de vous. Et Dieu sait qu'effectivement, qui vous êtes, il prendra. Il n'a, jamais failli. Il a toujours pris soin. Le problème, c'est que nous, nous perdons. C'est, en fait, c'est surtout Satan qui vient, en fait, t'embrouiller dans l'esprit. Et quand, quand le Seigneur te fait monter, lui, tape pour que tu redescendes. Parce que Dieu te fait monter au-dessus pour que tu puisses ne pas être... En fait, vous savez, comme nous l'avons entendu ici, quand nous sommes spirituels, nous dominons sur toutes choses. Étant spirituel, tu sais une chose, que toutes choses te sont possibles. Mais lui, il ne veut pas que tu sois cette position-là. Il te frappe. Il te ramène en bas, il y a un problème qui surgit à la maison. Il te ramène à la débit, tu vois la situation, ça ne marche pas, ça marche pas vraiment, dire, Tu perds de vie que tu es un fils de Dieu. Mais ça ne marche pas. Je recours aussi à genoux. Et vous comprenez maintenant Quand je veux manger, mais la solution vient parce que tu as là, le pouvoir sur ces choses-là. Mais quand tu restes maintenant, ah, ça ne va pas du tout. Commence à discuter avec la personne. Là, il a eu la main dessus sur toi. Toi, tu es un aigle. Reste là dans les airs. Oh oui. Je vais terminer. Regardez ce que nous avons Quand la tempête vient tellement si fort, les autres oiseaux, effectivement, ils vont combattre. L'aigle, lui, se laisse transporter. Donc, ça peut être... Puisque la tempête vient, il se laisse transporter pour ses ailes, effectivement. Ça l'amène encore plus haut, davantage. Et quand la maladie vient... Elle fortifie ma foi. Vous comprenez Ça, c'est le regard d'un croyant. Il a une façon... Pour... C'est vrai, frères et sœurs. Quel est ce problème dans la vie d'un croyant qui peut être plus grand que Dieu Dieu est plus grand que tout. C'est Dieu-là, c'est ton Dieu à toi que tu que tu sers, mon frère. Bien sûr, c'est pour ça que... C'est pourquoi que Satan se Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, il vient te distraire. Il vient dire, tu vois, les enfants, la maison, tu as oublié les semoules, tu as oublié, si, les... si, si, Mais non, la maison, c'est la maison. ici si je viens pour avoir la puissance de Dieu, pour ouais. dominer les armes nécessaires Parce que frère, nous l'entendons souvent dire, mais qui passe ces, ces, ces, ces soucis de mon père, à à la vie de sa vie Parce que, même si Dieu dit, je vais commencer à penser, mais tu deviens malade pour rien. mais Dieu t'a donné la possibilité, mais j'ai quelque chose mais c'est Dieu est capable qui accusera les élites de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc nous, nous devons comprendre effectivement ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire pour nous, et ce que nous sommes réellement et c'est Donc nous comprenons effectivement que qui nous sommes réellement dans ce monde dans lequel nous sommes. Toutes les tables sont pleines de vomissements. On donne n'importe quoi, les gens mangent n'importe quoi, effectivement, mais ils ne voient pas la lumière. Vous savez, c est, c est, ma bien-aimée, euh, Marie-Louise, m'a envoyé un, un, un, une vidéo hier. Le diable, il est vraiment un séducteur. Et, et, et, et cette vidéo, c'est une, une, une, une catholique, donc non-catholique avec tout ce que l'était, que Dieu lui a apparu, que le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu. Alors voilà ce qu'il lui a dit, effectivement, dit... Et il va y avoir une période de, de trois semaines, de six semaines et demie où le diable va être enfermé quelque part et ne va absolument rien faire. Donc euh, tout le monde, écoutez, c'est encore rien, ça te monde. Et puis, dit, pendant cette période, effectivement, il faut que vous fassiez tous les efforts. Qu'il il y aura des, des, des gens qui vont devenir des, des croyants, on doit les amener, effectivement, aussi, on doit les amener aussi à, à, à, à, à l'église qui est le corps du, du Seigneur, c'est-à-dire son corps, Donc c'est-à-dire l'église catholique. Donc, l'église catholique, ce qu'on lui a dit, est le corps de Christ sur la terre. Donc on doit les prendre, on doit les amener. Ah oui, je vais donner au technicien, on va peut-être vous en envoyer. Pour... Et puis, il dit donc la révélation, l'Esprit, c'est-à-dire que Dieu lui parla. Donc il dit maintenant, maintenant qu'est-ce qui va se faire Quand on va les amener maintenant, il y aura beaucoup de monde que, maintenant, puisqu'il y aura beaucoup, ils vont revenir, donc faites attention s'il vous plaît, écoutez. Beaucoup de monde qui va venir effectivement à l'Église, donc à l'Église catholique. Alors les prêtres vont, vont avoir beaucoup de gens pour la confession. C'est la, la prophétie qu'il a hein Et puis on lui dit, donc il y aura des longues lignes pour aller confesser auprès de prêtres. Et comme vous savez, quand, ça c'est toujours, c'est parce qu'il dit que Dieu lui a révélé, hein, qu'il lui a parlé, parce que c'est un ange qui lui a parlé, il dit, mais comme il y aura des longues lignes pour la confession, vous verrez, il faut que vous fassiez des gâteaux pour les prêtres. Ce que je vous dis est 100% vrai dans la prophétie, c'est-à-dire dans le message qui est venu de Dieu, là, parce qu'il dit, donc faites des gâteaux pour les prêtres, parce qu'il dit, les prêtres pourront rester là-bas, parce que vous savez, quand ils restent à on ils ne pas aller à la toilette. Donc, je vous dis ce qui est dit, pour parler. je peux vous demander, on va vous l'envoyer. Donc, veillez à ce que beaucoup de gâteaux soient préparés, pour qu'ils puissent rester. Et puis, deuxième chose, c'est que, comme ils vont venir, il faut que vous puissiez les accueillir, et puis maintenant, vous puissiez les baptiser, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut que vous les aspergiez, effectivement. de Donc ça, ça vient de Dieu, en fait. Asperger donc, de, de de la... Et puis, il dit, oui, et puis, et puis, elle dit, donc, il dit, comme Jean-Baptiste avait donc hein, baptisé le Seigneur à l'aspergeant. Et puis il dit, et j'ai vu cela. Alors, alors, ils disent, effectivement, il faut que nous nous préparons, effectivement, à, à, à ce que le Seigneur va faire quelque chose de tellement si grand. Et puis, ils ont ajouté un fait, oui, aussi, n'oubliez pas. Il dit, il faut pas oublier de pouvoir leur dire, de pouvoir leur donner leur cœur à, à, à Jésus, donc, et puis, à, non, le, le, le cœur non, qui, donne, qui se donne au cœur consacré de Jésus et de Marie. Donc les deux là. Et puis aussi leur apprendre maintenant à connaître d'abord les, les, les, les, les, les, les enseignements catholiques avec de tout, de, de, de, de, de ceci et de cela. De ce -de de. Donc c'est la révélation qu'il a reçue du ciel. Et qu'il qu qu doit préparer effectivement le monde effectivement à cela. Et moi je vous pose la question. Vous savez, <rire> quand une révélation comme cela vient, qu'on la déploie, qu'est-ce que vous en direz-vous parce qu'ils nous ont dit, et je vais donner, c'est vraiment, c'est Dieu du ciel qui a parlé, qui, qui a eu effectivement pouvoir aussi, il a encore dit d'autres choses effectivement, mais toujours dans, dans, dans, dans, le, dans le même sens. Alors, c'est cela que je voudrais que vous puissiez aussi comprendre. Comment est-ce que, quand quelque chose est fait, ou que c'est Dieu qui l'a dit, voilà la grâce que nous avons, il faut toujours revenir à. C'est sûr? Avez-vous vu dans les saintes Écritures qu'on nous a dit que l'Église du Seigneur a été aspergée par Jean-Baptiste, aspergée dans le nom du Père, fils et Saint-Esprit, là-dedans. Et puis on se pose la question, quelle est la personne de la Bible qui a été baptisée au nom du Père, fils et Saint-Esprit Et puis là-dedans, le corps de Christ, c'est l'Église catholique. Non, non, non, non, non. Mais les gens croient ça. Vous voyez, c'est ça que nous devons comprendre que Parfois, nous nous prenons avec négligence, parce que souvent, nous nous assayons, mais nous ne nous rendons pas compte de la, la grâce, le privilège que Dieu nous a donné. Et surtout, de la position que Dieu place, ceux qui sont à lui, mon frère et ma soeur. Nous ne sommes pas. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit parle, parfois les gens disent voyez, oui, il exagère. On ne peut pas s'habiller comme le mondain. On ne peut pas parler comme le mondain. On ne peut pas faire les choses comme le monde. On ne peut pas copier le monde. Parce que c'est le monde qui cherche à pouvoir voir quelle orientation il faut. Mais c'est toi qui dis avoir. Et suis la lumière. C'est important. Parce que quand les saintes inquiétudes vous reprend, un sœur, ou frère, et ceci comme ça, vous sautez, effectivement, vous courbourez la parole de Dieu comme vous la voulez. Vous ne voulez pas être la lumière du monde, mon frère. Vous êtes plongé dans les ténèbres parce que vous voulez être, que ce soit les sœurs, jeunes sœurs, être comme des musiciennes du monde. Vous voulez vous coiffer comme eux, vous voulez vous paraître comme eux, mais ils sont là-dedans. Dieu est plongé dans les ténèbres. Mais Dieu veut que ce soit là, parce que cette musicienne qui est... Oh là là. Pardonnez-moi cette musicienne que vous désirez là Mais elle a besoin de pouvoir avoir la lumière pour s'en sortir Elle a besoin de toi, sœur Elle a besoin de toi, mon frère Quand tu es avec quelqu'un au travail Leur vie, ça a toujours été qu'ils savent Ils insultent quelqu'un, ils doivent insulter. Il va te traiter pendant que toi tu es. Je vais donner un exemple pour ne se pas sans mal. Et parce que les diables, sont si ont dit tu es au travail avec ta collègue Sale nègre. Mais je crois que ton sang va se glacer. mais Sale nègre. Mais pourquoi tu vas t'énerver Pourquoi tu dois t'énerver Oh, sale noir qu Qu'est-ce qu que tu cherches à pouvoir lui dire, toi c'est vrai mais Oui, parce que ne vous, vous sentez pas mal à l'aise, mais c'est comme ça. Mais, mais il y a des gens qui vous attendent à travail, ils disent, oh, les nègres Les noirs Et quand on dit nègre tu commences à chercher à être, je ne sais pas comment, oh, mes frères, ma soeur. <rire> Pose-lui la question pour pouvoir savoir, toi, qui es-tu d'abord Qui es-tu d'abord Parce que tu me dis, sale nègre, mais toi, tu es qui il ne faut pas se fâcher contre la personne. Pour dire, oui, et qu'est-ce que tu crois Non, monsieur, non. Ça, tu as perdu, parce que cet homme-là qui t'a insulté, ce n'est pas lui, c'est le démon. Dieu veut que toi, tu l'aides à pouvoir sortir de lui pour lui faire comprendre que, en fait, tu n'as pas bien compris. Moi, j'ai euh, la veste, c'est gris, ces couleurs. Avec un peu de... Ah, je ne sais pas le Lève-toi, mon grand, ça j'ai dit, ça c'était un... anglais. Vous voyez sa veste, non N'est-ce pas La couleur que là, vous, vous l'avez vu, ici si chanter mmh, Voilà. Donc la mienne, ça vous donne Mais je peux prendre ça. Et je lui donne. Lui prend ça. Il me donne. Ça dit qu'on change simplement des couleurs. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est moi. Parce que la peau ne fait pas l'homme. Si tu commences à voir, tu ne veux pas ceci. Non, ça c'est l'éducation satanique. Diabolique qui fait que le pauvre, il a perdu le sens. Mais toi, tu as la connaissance des choses. Aide la personne pour qu'il puisse comprendre ce qu'il a est. Ce n'est pas pour rien que Dieu... Ah, c'est ton grand aussi. Oh, le temps fit vite en. C'est pour ça. Et puis, et puis j'ai dit... dit ça, que les gens ne se sentent pas mal. Nous, nous prêchons la parole de Dieu. Et puis, les gens disent... Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut être complexé par ce qu'il est. Pourquoi je dois te plaire à toi Moi, je ne cherche pas à pouvoir te plaire. Je suis bien comme je suis parce qu'on a fait de moi ce que je suis. Est-ce que vous comprenez Donc, en fait, nous devons savoir qui nous sommes. Ce que Dieu a fait de nous doit être que nous sommes au-dessus de ce que tous ceux qui sont ici peuvent arriver à pouvoir faire. C'est là ce que le diable en fait cherche à ce que nous soyons maintenant. Parce qu'ici, là, vous voyez ce qu'il y a ici en dessous, ils sont tous dominés par Satan. Ce sont royaume, c'est domination, effectivement. Mais ici, ils sont libres. Vous savez ce qu'ils ont en plus Mais en fait, ils chassent même les démons. Quand on est là, on chasse les démons. Mais quand tu es ici, les, domin les démons dominent sur toi. Mais quand tu es ici, tu domines sur les démons. Est-ce que vous comprenez Voilà pourquoi les Saintes Écritures sont d'une importance pour toi, ma sœur, et pour moi. Quand la Bible te dit une chose, en tant qu'un fils de Dieu, tu ne peux que prendre ce que la Bible te dit, parce qu'elle te place à ce stade ici. Tu as un travail. Je ne sais pas, je vais peut-être un peu... Une fois qu'on termine ici, mon grand va prier. Vous courez vite dans vos voitures et vous partez rapidement. Vous avez remarqué, frères et sœurs on a bien dit clairement, la Bible dit clairement, que dit, mais lève-toi, sois éclairé. On dit bien car ta lumière à toi arrive. Écoutez bien ce qui est plus bas, effectivement. Regarde ce que la Bible nous dit, effectivement, aussi là, puis je vais terminer probablement là-dessus. Dans Ésaïe 60, effectivement, aussi, Esaïe 60. Oui, mais je parlais, je ne veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise, hein, quand je parlais des nègres tout ça. Non, il n'y a pas de nègres, hein. Parce que les frères peuvent sentir, il n'y a pas de nègres, il n'y a pas de chien, il n'y a, a que les frères et sœurs, donc disons. Donc il ne faut jamais, c'est que les gens qui n'ont pas eu été bien, bien instruits dans la fois qu'on parle les choses, effectivement, sale nègre, sale singe. Non mais c'est ce que vous entendez, vous, vous devez être libéré frère, pour ne pas être, non, non, sale nègre, sale singe. Bon, alors, c'est sous le scientifique là eux-mêmes, qui vont vous dire quoi, les berceaux de l'humanité c'est l'Afrique. Le premier homme sur la terre, l'Afrique. Et puis après, quand on va voir l'autre, effectivement, les grands savants qui disent, nous descendons tous de quoi Du singe. Du singe donc. Alors expliquez-moi. Et non, mais c'est pour dire que voyez-vous l'humanité, l'éducation des hommes. Expliquez-moi. Donc, si je suis un singe, toi tu es aussi un singe. Puisque dans les études, on nous a appris que nous descendons du singe. Où est le problème alors vous passez votre chemin, ne payez pas votre temps. Sale singe, oh, bon, bon singe, donc. <rire> propre singe. Donc, moi, je suis sale singe, toi, tu es propre singe. Est-ce que vous comprenez Donc, c'est pour que nous comprenons la grâce que nous avons de Dieu de nous apprendre à pouvoir ne pas, ne pas rester dans les saletés ici, mettre être dans la lumière, dans la propreté, d'apprécier chaque homme. Alors, nous terminons. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Maintenant, écoutez bien. Des nations marchent à quoi Voilà. Voilà, monsieur. Vous n'êtes pas n'importe qui, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que quand vous, vous allez partir, les ténèbres viennent, la tribulation tombe. C'est ça aussi longtemps que vous êtes là, effectivement, oh oui, tout va bien. C'est pour ça que j'ai dit, aussi longtemps que nous sommes là, nous prierons. Jusqu'à ce que nous partions. C'est vrai que la pression va venir. Pour d'abord, nous poussons davantage à chercher notre Dieu. Mais, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Dieu retient. Jusqu'à ce que nous partions, alors c'est pour ça que, mon frère et ma soeur, c'est le temps. Tu n'as pas été appelé à être dans les ténèbres, là où il y a toujours des murmures, là il y a toujours des plaintes, moi, ai, à moi et à moi et à moi on m'a fait, à moi on m'a dit, à moi on même pas et à moi c'est ici, si, si, pense du mal de moi et c'est toujours là. Mais ici, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, mon frère, que Dieu te bénisse. Oh, que tu sois béni, le Seigneur soit béni. Je suis heureux de te voir avec oui, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux, il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de, de, de soupçons, il n'y a rien. Vous connaissez cela, non Mais ici, c'est plein de disputes, plein de ce que le monde est. Il faut qu'il voit qu'il y a des femmes et des hommes qui sont différentes. Oh, je vous dis, mais je vois, mais, mais vraiment, Fanny, on lui a fait une tournée, il ne parle pas. On n'a jamais entendu Fanny dans la Ah, je me plains, j'en ai souffert, je souffre tellement, je ne peux pas. Et non, il est toujours aussi doux cet homme. Mais pourtant, elle passe un moment difficile. mais est... en tout cas, quand maintenant, elle va passer un moment difficile. Ah, ah ah Je me souviens qu'il y avait Fanny. Fanny, Fanny, viens un peu. Comment tu as fait pour tenir Ah, toujours à la maison du Seigneur. J'ai écouté la parole de Dieu. Ça ah bon, c'est où que tu pries. On a gagné l'âme à Christ. Lève-nous. prie. Être comme Jésus, c'est ma prière de la foi Être semblable à toi, c'est ma requête chaque jour Je veux être semblable à toi Jésus, reflète sa gloire toujours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 Je t'aime Jésus, Jésus, je t'aime Jésus, Jésus, je t'aime Jésus, Jésus, mon roi Jésus, Jésus, Jésus moi je t'aime.